C'est lui pour moi, m'a est dans la foule. Il me l'a dit, Là jour pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui.